Regardons ensemble ce que sont les prismes droits et les cylindres de révolution. Par définition, un prisme droit est un solide de l'espace limité par deux faces polygonales parallèles et superposables appelées bases et des faces latérales rectangulaires. Considérons l'exemple suivant d'un prisme droit à base pentagone. Il est limité par deux bases polygonales. On voit ici en vert celle du dessus et là en vert toujours celle du dessous. Ces deux bases sont superposables et parallèles. Si on regarde ce prisme par le dessus, on observe bien que c'est un pentagone, c'est-à-dire un polygone à cinq côtés. Notre prisme est aussi limité par des faces latérales rectangulaires au nombre de cinq. On voit ici en bleu celle de devant, celle de devant mais à gauche, celle qui est à gauche mais qui n'est pas visible, On remarque bien qu'une partie de cette face est limitée par des arêtes tracées en pointillés, celle qui est à droite et derrière, en arrière-plan de ce prisme, et enfin celle qui est complètement à droite et devant. Les arêtes latérales sont les arêtes dont les extrémités sont deux sommets des bases, telles que représentées en rouge sur cette figure. Elles sont au nombre de cinq, puisque la base est un pentagone. On en tire plusieurs conséquences. La première, c'est que le nombre de faces latérales est égal au nombre de côtés du polygone de base. Et la seconde, la hauteur d'un prisme droit et la longueur de ses arêtes latérales. Regardons maintenant ensemble la définition d'un cylindre de révolution. Un cylindre de révolution est un solide de l'espace limité par deux disques parallèles et superposables appelés bases et une unique face latérale non plane. Considérons l'exemple suivant avec ce cylindre. Ce cylindre est dit de révolution car on peut l'engendrer, le fabriquer, si, en en gardant une trace dans l'espace, on fait tourner le rectangle rouge autour de l'axe AB. La révolution est envisagée en mathématiques comme en physique, comme étant l'idée de tourner. Rappelez-vous que la durée de révolution de la Terre sur elle-même est de 24 heures ou un jour, et que la durée de révolution de la Terre autour du Soleil est de 1 an. Ce cylindre est limité par deux bases qui sont des disques. On voit en vert ici la base du dessus, et là, celle du dessous. Ces deux bases sont parallèles et superposables. Autrement dit, ces deux disques ont le même rayon. On voit ici en bleu la face latérale non plane. Elle n'inclut bien sûr pas les deux disques de base. Enfin, la hauteur d'un cylindre est définie comme étant égale à la distance séparant les deux centres des bases. Ici, c'est donc la longueur du segment AB, représenté en rouge. On peut enfin conclure en disant qu'un cylindre peut être regardé comme étant un prisme droit dont les deux bases sont des disques.